À l'école, certains pensent que les élections des parents délégués, c'est compliqué. Pas du tout. Aller à l'école, c'est simple. Eh bien, aller voter, c'est tout aussi simple. Et encore plus simple avec la démonstration suivante. Vous recevez chaque année les modalités pour voter aux élections des parents élèves dans ce type d'enveloppe. À l'intérieur, vous y trouvez les informations sur le fonctionnement du vote. En général, enveloppe 1, enveloppe 2, enveloppe 3. On n'y comprend pas grand-chose. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. On y trouve aussi des professions de foi, des différentes listes, qui vous expliquent pourquoi il faut voter pour eux. C'est très bien, lisez-le attentivement. Ensuite, vous allez trouver une ou plusieurs listes. Généralement, il se peut qu'il n'y ait qu'une seule liste. Mais, dans ce cas-là, choisissez bien. Regardez pour quels parents vous souhaitez voter. Et insérez la liste que vous avez choisie dans l'enveloppe, qui est également fournie, qui vous permet de voter. Mais je peux modifier la liste Ah non, surtout pas on ne peut ni rayer, ni ajouter de nom, ni mettre la moindre annotation sur cette liste. Il faut la laisser absolument telle qu'elle. Dans ce cas-là... D'accord, bah, c'est simple. Effectivement, il suffit donc de faire ceci, comme pour tout vote finalement. Et le plus simple est effectivement d'aller, le jour du vote, le matin, déposer directement dans l'urne, votre bulletin dans son enveloppe cachetée. Si vous ne pouvez pas vous rendre... Votez ce jour-là. Dans ce cas-là, reprenez l'enveloppe qu'on vous a donnée pour vous faire parvenir les éléments. Il doit y avoir votre nom, votre prénom, élection des parents d'élèves. À l'intérieur, vous mettez l'enveloppe que vous avez choisie. Vous cachetez l'enveloppe, c'est très important. Et vous signez cette enveloppe avec votre signature. Bah, c'est toujours aussi simple. Voilà, vous la ramenez à l'école. Et ainsi, vous avez voté.